Leadership, je quitte, et proche en même temps, sans les deux, quoi. On approche. Leadership demande autorisation d'atterrir. On entend du capitaine, c'est une Attention, attention, décontamination en cours. Le voilà Décontamination Bon, bon, capitaine. Professeur, quel joyau me ramenez-vous aujourd'hui J'ai trouvé des photos de ce type un peu partout. Je pense qu'il est important. Qui est-ce et bien, capitaine, ce fut le plus grand comique que TX 183 ait connu. Et cette personne même a fait mourir de rire des milliards et des milliards de personnes. Je pense même qu'il est à l'origine de la disparition de l'humanité de TX 183. Vous tenez peut-être une piste. On devrait se pencher là-dessus. Effectivement. Avez-vous autre chose euh, Oui. Un objet long. Très intéressant. C'est un moyen anti-chute, plus communément appelé parachute. D'ailleurs, créé par une personne de renommée internationale qui se prénommait Marie Popin. Attendez, attendez, vous n'allez pas me dire que c'est pas drôle ce parachute Eh bien, oui D'ailleurs, après plusieurs essais infructueux, Marie Popin décidait tout simplement de supprimer sa licence d'exploitation. Vous me rassurez, parce que j'ai eu l'impression que c'était à cause de ça que ces indigènes ont disparu. Eh bien, capitaine, avez-vous autre chose Oui. J'ai l'impression que c'est un boîtier de commande. Quelle chance bon. Communément, TX183 appelait cela une telle commande. D'ailleurs, c'est un artefact très très rare. Nous avons beaucoup de mal à la retrouver. Elle disparaissait. Oh Là, sur vous, capitaine Ah, oui. Là, dans votre poche oh. Oh. incroyable Je crois qu'elle a disparu définitivement. Vous n'avez plus rien, capitaine mm -mm. Bien, repartons à l'aventure. Et voilà, si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de liker et de partager. Il y aura d'autres vidéos nous donc si tu ne veux pas y faire, abonne-toi et clique sur la cloche. Tu as trouvé le travail t'a caché. Dis-le dans les commentaires. Allez, à plus